L'une des choses les plus importantes à faire dans le monde est de libérer les êtres humains de leurs compulsions et de leurs instincts et d'ouvrir la voie de la transcendance. Toutes les questions et tous les problèmes sont essentiellement dus au fait que la plupart des êtres humains n'explore pas la profondeur de la liberté dont ils disposent en allant au-delà de leurs tendances compulsives qui ont pu évoluer au cours d'une période avec des accumulations karmiques variées. Si nous ne faisons pas ça, si nous n'ouvrons pas la voie à une grande partie de l'humanité pour qu'elle puisse vivre au-delà de ses compulsions et de ses instincts, et plus consciemment, si nous ne faisons pas ça, l'humanité va rester, ou le potentiel humain va rester inexploré, dans une large mesure. Si le génie humain doit se déployer de différentes manières, il est important qu'il y ait une plateforme consciente et stable. Sinon, la peur, de la souffrance, va limiter l'être humain. En conscience veut dire que votre façon d'être est déterminée par vous. Si votre façon d'être était déterminée par vous, vous la rendriez naturellement la plus agréable possible. Donc, une fois que vous, vous êtes très agréable en vous-même, qu'il n'y a plus de peur de la souffrance, c'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment avancer à grands pas dans votre vie. Autrement, la vie va devenir une série de demi-pas. Parce que la peur de « que va-t-il m'arriver ?» La peur de la souffrance est toujours tapie dans le mental humain. Donc, ouvrir la voie pour aller au-delà de la compulsion et des instincts est la chose la plus importante qui doit se produire dans le monde aujourd'hui dans lequel nous avons atteint de tels niveaux de commodité et de confort, grâce à la science et à la technologie de ces 100 dernières années. Mais cela a également eu un impact sur nos modes de vie, sur notre façon de vivre dans le monde, sur notre capacité à communiquer les uns avec les autres, et surtout, cela a détruit la biodiversité sur cette planète, menaçant d'extinction à bien des égards des millions d'espèces. Donc, si nous vivons consciemment, nous comprenons clairement et expérimentons que notre vie n'est pas une possibilité exclusive, mais une existence inclusive où chaque vie contribue à notre vie et où nous devons, à notre tour, contribuer à chaque autre vie. Il n'y a tout simplement pas d'autre façon de vivre. Donc, vivre en conscience ou devenir conscient n'améliore pas seulement l'expérience humaine individuelle. C'est la seule façon de faire quelque chose qui soit compensatoire pour cette planète. Qui retourne cette planète pour qu'elle se rajeunisse elle-même. C'est seulement en créant une planète consciente, il n'y a tout simplement pas d'autre moyen, faisant en sorte que cela se produise.